Laissons le formol, quartier la timone. Pollution, bagnole, puis je croise des folles Travaux, laboratoire et le professeur Harold. Beaucoup de coups bas sont claqués au sol. Lui, c'est le vrai bonhomme, tous sont pas des hommes. Compte à la vérité, tu plais souvent les autres. Les conflits d'intérêts, tout ça pour que tu te votes Le peuple va pas céder face à un tas de Un cercle et USB et me donne pas des ordres. Personne viendra t'aider, faut que t'apprennes à mordre. Je te donne de grandes idées, un moment fou, gagner de l'or, pas finir sur l'accord en regrettant tout tes torts. Tout commence comme à sort Hier encore ta vie, je te changer de rapport. Tout commence à storm. Hier encore ta vie, je te changer de rapport. Tout commence à quand tu as eu le choix de changer de rapport Tout commence à s'entordre Et encore quand tu as eu le de changer de rapport les hommes sont plus des hommes alors je crois plus à mon chat, à mon chèque, à mon charme, à mon chien, à mon steak, à mon combat, je peux pas finir dans des traumatismes ou dans des bas, des trucs dans le city. Non Non, je veux pas Crever comme un rat, affamé dans le film, dans la ville Depuis des mois, le manque de sirop d'érable et fou En général je suis juste un peu trompé, ma mais Viens pas, tremper de table. Tout commence comme sort, encore ta vie choit de changer de grappe oui, choix, Tout comme on s'assort Hier encore ta vie choit de changer de grappe pas. Tout comme ça s'assort Hier encore ta vie choit de changer de grappe pas. Tout comme on s'assort Hier encore ta vie choit de changer de grappe pas. Ça te dit rien, mais là je te le dis. Franchement, je sais pas de quoi on est capable. Du lundi au lundi, je vide mon sac et je paie des câbles. Craque-toi dans cette vie, sinon tu finiras instable. Pense à tes semblables et puis fais pas l'insociable. Je voulais qu'on s'associe, mais tu demandes l'inconcevable. Des rêves insaisissables, j'suis vraiment pas raisonnable. Jamais de poche, crois que j'suis maudit. Pourtant, on me l'avait prédit quand je m'entraînais à devenir un bon JD. Genre de machine fait pour détruire. Alors imagine c'est quoi le pire Pour ton esprit j'apprends à lire et puis je vais ce certains délire je regarde le ciel et les mises et le monde s'inspire tout commence à sort. tout hier encore ta vie Je de changer de rapport tout commence à sort. hier encore t'avais de changer de rapport tout commence à sort. Hier encore ta vie, choix d'changer, t'crois pas Tout commence à s'tomper Hier encore ta vie, choix d'changer, t'crois pas Tout commence à s'tomper